C'est toujours un très réel plaisir de vous retrouver sur votre chaîne Mafrica TV. On salue premièrement nos abonnés. On vous invite également à appeler d'autres personnes à s'abonner sur ces chaînes qui montent en puissance. Merci pour les partages. Merci pour les commentaires. Ça nous va trop au cœur. Nous avons comme d'habitude euh, eu en ce jour d'aller dans un quartier ou encore Bépanda euh, à la rencontre d'un jeune homme qui a décidé dans le domaine de l'entrepreneuriat fait des pavés euh, à, à partir des euh, objets biodégradables. Nous sommes bien sûr à Bepanda au niveau de Casselando, euh, Nous sommes à présent euh, presque devant son atelier. Suivez-nous à l'intérieur pour qu'on rencontre euh, Zéphirin Monté qui nous attend certainement. Il est justement là. Bonjour Zéphirin. Bonjour. Zéphir. Bonjour euh, voilà, merci d'avoir accepté euh, de vous ouvrir à nous. Question de permettre à d'autres jeunes qui nous regardent de comprendre qu'on peut partir de rien ou encore qu'on peut partir à partir euh, d'un peu de quelque chose pour devenir très grand. Parce que nous ne sont pas des charlatans. Hein. Il faudrait dire quand même qu'on a eu à recevoir certainement des aides pour être là où on est aujourd'hui. C'est vrai, le début, c'est pas facile. Nous sommes bien sûr avec euh, Zéphirin Monté. Euh, qui est un ingénieur, qui est un génie derrière la fabrication des pavés, des pavés, je voulais dire des pavés, via les biodégradables. Alors, rendons-nous à la phase pratique, question de permettre aux gens de découvrir. C'est Firion de chito. Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu mm -hmm. à découvrir de ce que je fais au quotidien. Ouais. Puisque je fais dans le recyclage des déchets plastiques, mm -hmm. je les transforme en pavés. Mm -hmm. Vous savez, c'est une, une, une, une euh, forme pour moi pour donner une seconde vie aux déchets plastiques ouais. biodégradables. Okay. Donc, euh, le profane également, ou encore nos amis qui sont en train de regarder depuis la maison, aimeraient savoir la construction de la chose. Il est constitué essentiellement du sable mmh. et des plastiques. Ouais. Il n'y a pas de ciment. Okay. Et vu, vous savez, euh, dernièrement, il certains euh, collaborateurs qui nous ont approchés disant Oh, est-ce que vous pouvez nous produire des parpeux en base de cela Puisque nous voulons travailler. Dans les zones marécageuses, mm -hmm. faire des fondations. Nous, on a dit, OK, c'est bien, c'est une bonne chose, mais il faudra d'abord étudier la chose. Ouais. Puisqu'il se, il se, il se, il se peut que le prix du ciment a tellement augmenté mm -hmm. et beaucoup de gens se versent, se, se, sont en train de se, mm -hmm. de se reverser dans les déchets plastiques pour pouvoir. Nous, on a dit que oui, c'est une, une bonne chose, mais pour le moment, on est encore en train d'étudier ces choses. Il y a beaucoup de particuliers qui nous ont contactés pour cela. Mm -hmm. On a dit, OK, c'est une bonne chose, mais on, a, on va d'abord étudier, mm -hmm. voir. Et tout, et tout. puisque on se lève un bon matin pour dire non, on va faire des chose. Il faudrait des études approfondies pour pouvoir savoir que non, là, ça n'a pas d'impact. Mm -hmm. ouais, euh, quels sont vos projets Projet les projets dans l'avenir, projets prochains Les projets dans l'avenir sont tellement nombreux, mm -hmm. nombreux, puisque nous voulons, dans l'avenir, essayer un peu, puisque avec le coût du cinéma qui nous fait que s'augmenter augmente du jour en jour. Ouais. Si déjà dans l'avenir nous pouvons essayer de construire avec cela. Mmh. faire déjà, on utilise plus de ciment, mmh. plus de ciment euh, dans les dans les maisons de construction, dans les de construction, ouais. on utilise uniquement ces, ces, ces déchets plastiques pour pouvoir les construire et tout. Mmh. Ça serait plus économique et plus et ça serait une les, les maisons écologiques mmh. plus, puisque il faudrait euh, débarrasser le Cameroun des, des déchets plastiques qu'ils ont. Puisque quand vous jetez une bouteille de plastique là, mmh. ça a au moins une durée de vie de 200 ans sur terre. Wow. Et quand on se au sol, si vous, si vous si vous si vous dites que vous les cultivez la cuisine ne donnera rien, puisqu'il y aura un plastique en bas Il faudrait d'abord débarrasser le pays, le Cameroun, de tout cela, pour pouvoir construire des maisons écologiques, pour pouvoir euh, être plus propre. Mmh. Mmh. Bon, maintenant, quand on voit, oui, on est en train de débarrasser le Cameroun des euh, objets biodégradables, on se pose la question, maintenant, la fumée qui s'échappe de votre feu, est-ce que ça n'a pas d'impact négatif sur la santé Raison comment faire si oui, fait pour euh, euh, améliorer cela Pour améliorer cela, bref, raison pour laquelle, pour travailler ici, il faut avoir les épis. Mm -hmm. Vous avez vu, j'ai le cache-nez, j'ai tout, tout ce qui va avec. Mm -hmm. Maintenant, pour, pour, euh, pour pouvoir euh, combattre cela, mm -hmm. peut-être plus tard, il faudrait avoir une usine et tout. et tout. Mm -hmm. Ça va que, bon, canaliser la fumée du de, avec les causes. Mais pour le moment, nous sommes encore dans, euh, dans l'informel. Ouais. Donc pour le moment, nous sommes ouverts à tout le monde, comme je vous ai dit. Donc s'il y a les investisseurs qui sont là, nos portes sont ouvertes. Oui, oui. Oui, étendre également, élargir votre champ d'action, élargir votre portefeuille, élargir également votre carré d'adresse. Voilà. Comment comptez-vous pour prendre parti Pour y arriver en fait. Pour y arriver, comme je vous l'ai dit dès le départ, nous ne voulons pas aller vers le. Vers, vers, vers celui qui a réussi à toquer la porte. Non. Mmh. Nous voulons commencer par le bas. Ça veut Justement dire quoi cycle, ouais. Avec ce que nous faisons là. Mmh. Avec ce que les particuliers ont eu à commander, ils sont satisfaits. Mmh. Cela, la publicité ira de bouche à, bouche à oreille. Et maintenant, ces industriels viendront, je me dis, viendront vers nous pour qu'on ait un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Puisque si, à l'heure actuelle, si vous partez vers un industriel, vers un, un chef d'entreprise, vous dites, ok, monsieur, je veux, je veux. Franchement, vous n'avez aucune garantie pour oui, lui. Oui, oui. Puisqu'il va vous dire, ok, si j'investis, j'ai quelle garantie mmh. Qu'est-ce qui me prouve que cela est fiable? Là, il va vous prendre peut-être pour un, un bandit ou bien pour, pour quelqu'un qui vient peut-être parce qu'il a faible. Voilà. Or, s'il voit ça à travers quelque à travers son frère, à travers son fils, il viendra il vous dire, oh tiens, oui, je vois, est-ce qu'on pourrait... Là, maintenant, le partenaire sera gagnant-gagnant. Voilà. voilà, vous aurez aussi la possibilité de, de dire ce que vous voudriez dans le partenariat. Voilà. Les clauses, par exemple. Oui, quand je demandais euh, comment pouvoir atteindre les personnes, pouvoir euh, comment élargir votre champ d'action, il serait également euh, utile de rappeler que nous sommes aujourd'hui euh, plus dans les médias sociaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi créer par exemple une page euh, Facebook exposant votre activité Une page Facebook euh, qui permettra par exemple euh, de, de, une page Facebook sponsorisée qui permettra également aux, aux gens de Douala, à côté de Douala, de tout le Cameroun, de la planète Terre, de savoir que vous menez une activité très importante comme celle-ci pour le moment j'ai une page facebook dénommée recyclage mm -hmm. raison pour, pour pour le moment il y a des j'ai des abonnés mm -hmm. qui me posent des questions de temps en temps et qui, qui parce que là bas la réponse est c'est mm -hmm. interaction quand mm -hmm. vous m'écrivez j'ai au moins deux heures de temps pour vous répondre puisque ouais. je suis connecté 24 sur 24 mm -hmm. bon et à, à part ça il y a aussi les médias qui doivent essayer aussi de nous accompagner comme vous aujourd'hui ouais. vous êtes le premier média à venir mm -hmm. dans l'atelier et et s'acquérir de, de ce que je fais au quotidien. Voilà. Avec, avec, avec votre aide et l'aide de, de la page Facebook que j'ai créée, mm -hmm. je me dis que l'information ira au fur et à mesure, comme je dis souvent, puisque dans la vie, la vie n'est pas la cause. Mais c'est mm -hmm. doucement, doucement, doucement qu'on arrive au sommet. Voilà. La page, quand on parle de page Facebook, je pense que c'est très ordinaire. en fait. Maintenant, je demande, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous avez sponsorisé la page, par exemple Est-ce que vous sponsorisez des activités que vous publiez sur votre page parce que si, si, si, si on, on, on s'arrête essentiellement à faire des publications sur la page Facebook, on n'aura pas assez de personnes, si oui, nos amis que nous avions d'abord sur notre mu euh, Facebook. Qu'est-ce qu que vous faites pour élargir le champ de cela? Pour élargir le champ de mes, de mes abonnés, je peux dire ainsi, hum. comme je je, je, je, je je les montre ce que je fais au quotidien, en fait. Hum. Je les montre le produit escompté, je les parle de ce que ça fait ouais. au quotidien. Hum. Maintenant, je, pour le moment, j'ai dit, je n'aimerais pas convaincre quelqu'un en disant que non, telle personne a mis chez lui. J'aimerais que chacun vienne de ses propres gré découvrir, découvrir que oui, ok. Mmh. Puisque si, okay. Ça, je me dis, ça ne sert à rien si peut-être vous, vous venez commander, mmh. je filme, je mets. Ouais. Je me dis que non, ça sera plutôt la personne va, faire, va, va venir vers moi parce qu'il a vu que mmh. d'autres. Or, oh. mmh. si la personne veut être curieux comme mmh. je dis souvent, mmh. que la personne essaie de venir vers moi, commander, dire ok. Quand il sera satisfait lui il pourra venir dire ok, je témoigne. Mmh. Je me dis que c'est comme ça qu'on fait, qu fait les choses. Donc, c'est ma, ma, ma, ma manière de voir les choses. Mm -hmm. Peut-être aussi, peut-être d'autres gens ont des choses à me dire pour, pour que j'améliore cela. Je suis ouvert. Euh, parlant des gens donc à vous dit, je pense pour ma part qu'il serait question de faire voir le produit, de voir où on a commencé pour atteindre, pour aboutir en fait. Là, euh, rassurez-vous, tout le Cameroun sera pas même de se rendre dans votre atelier pour découvrir cela. Mais le Cameroun, via ce qu'on a découvert sur la page, à la base des commentaires qu'on a reçus, par exemple, de vos clients, ça amènerait des personnes à vouloir aussi, sans passer par l'expérience, sans, sans avoir touché, à passer des commandes. Bon, okay. Je pense que c'est ça. Ah, D'accord. Et vous savez même sur les réseaux sociaux, comme Facebook, là, parfois vous publiez une chose, mm. quelqu'un qui ne fait, qui ne connaît rien dans ça, ouais. il vient de prendre la vote et pas publier. Mm. Raison pour laquelle je dis souvent à mes abonnés, pour être plus crédible, je vous invite à venir à l'atelier. Toucher du doigt de ce que je fais. Là, vous serez satisfait. Puisque, sans censé rien de rester derrière une page. Dit que bon, je sais faire, alors que je ne sais pas. Beaucoup de gens le font. Et vous voyez, peut-être beaucoup de gens ne se font ennaquer. Puisque, tout le monde dit que bon, je vais passer la commande. Parfois, je vais venir vous voir. La personne ne sera jamais dans la ville ou bien la personne ne sera jamais. Je vous invite chaque fois. ok. Si vous êtes intéressé, je vous invite à venir à l'atelier. Toucher du doigt de ce que je fais. Là, maintenant, vous pourrez venir faire la publicité. Parce que je dis. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne peut-être sur ma page, prendre les photos et vous dire que c'est moi. Vous en avez l'argent et après vous dites que non, je ne l'ai pas. Et ils ont mon numéro. Mm -hmm. Je dis, il y a toujours mon numéro sur la page. Exactement. Je dis, et c'est mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi, je vais vous répondre. Si vous prenez rendez-vous, vous viendrez, je vais vous accueillir, vous allez voir ce que je peux quotidien. Voilà, on va vous laisser un instant, question de passer vraiment la phase pratique, de nous sortir un truc de Waouh là. Ok. À présent, nous passons à la phase pratique pour observer ce a, la, la ressort de ce qu'il est en train de faire Oui, oui. Vous savez, pour le faire, on ne se lève pas un bon matin pour qu'on fait le On doit d'abord, raison pour laquelle ici, dans l'atelier, il, il y a le kilo. Le kilo, c'est à peser, à peser le produit. On ne, fait pas, on, on ne fait pas dans la tâtonne pour d'abord pesé avant de savoir que non parce qu'à travers la PS on peut avoir une fiche de sanitaire bon. et tout est pesable, ça veut dire quoi tout est plastique nous non pas ça puisque c'est ces trois composants qui font déjà qui font en ce que cela devienne réparé écologique. nous allons peser le sac okay. pour le moment nous attendons que euh, cela doit soit liquide dans le dans le fût Oui, oui. Maintenant, le, le produit étant homogène, nous allons passer à la phase de mettre le sable. Après 15 à 20 minutes. Nous avons environ combien de personnes employées pour vous accompagner dans cette activité pour le euh, Par exemple, pour la collecte des bouteilles, par exemple dans votre atelier. Pour le moment nous sommes quatre. Les trois autres sont en activité en train de collecter des plastiques d'ailleurs. Oui. Ils ne sont pas là. Puisque je, pour le moment, je suis le seul qui, qui, qui, qui produit. Qui D'autres ouais. sont dans là la collecte. Il ouais, oui. ouais, y, y, y a une structure, je ne sais pas si vous dites entreprise, quelque part non loin de Casemando. Euh, récemment, je vois les bouteilles entassées là. Des bouteilles, des bouteilles, des bouteilles, des bouteilles. Des bouteilles je veux dire, faire sans, sans plus t. Je vois les bouteilles entassées. Est-ce que c'est vous qui faisiez cela C'est vous qui demandiez cela Des bouteilles entassées non, non, non. Je n je, bon, pour, pour le moment, moi, je ne sais même pas. Je en même pas ceux qui avaient une société qui entassait les bouteilles là-bas, mmh. mais je n'ai aucune idée de qui. Parce que j'ai vu euh, une sorte de box où on disait euh, vos bouteilles plastiques ici. Est-ce qu'on ne pensait pas que cela pourra aussi vous aider à l'avenir en créant un box dans lequel on dit vos bouteilles plastiques, euh, bourse sous forme de kiosque en fait. J'étais aux bouteilles ici, ça pourrait vous aider aussi dans la collecte. Je comprends bien, mais chaque chose en son temps. Mm -hmm. Nous sommes encore au début, au début, au début de, de nos activités. Activité. Mm -hmm. Nous croyons que peut-être d'ici, dans un avenir pas, pas, pas lointain, mm -hmm. nous aurons l'occasion d'implémenter cela. Mm -hmm. bon, vous pourrez en semaine fabriquer environ combien de pavés déjà En semaine, si tous les matières premières sont réunies mm -hmm. et toutes les conditions réunies, mm -hmm. nous pouvons fabriquer plus de 500. Voilà. Plus de 500. Est-ce que l'activité en question nourrit son homme déjà est-ce qu'on peut vivre essentiellement de ça Oui, on peut vivre essentiellement de ça, comme mm -hmm. je vous ai dit puisque pour le moment nous sommes au début mm -hmm. mais il y a des particuliers qui nous, ont, qui nous font confiance, qui viennent parfois, ils passent la commande des, des, des petites quantités mm -hmm. cela nous permet de survivre au, au, pour le moment ouais. en attendant que donc peut-être avec l'air de, de, des, des autres particuliers et l'air mm -hmm. peut-être de la mairie mm -hmm. ils pourraient venir peut-être nous dire ok, voilà, voilà, et on, notre partenariat puisque nous sommes ouverts, nous sommes encore jeunes, nous sommes ouverts mm -hmm. on dit souvent la population camerounaise est elle, constitué au moins de 115% de jeunes. Ouais. Et si nous, les jeunes, nous n'entreprenons pas aujourd'hui, ce n'est pas demain que on entreprend. Voilà. Est-ce que vous êtes, concernant votre collaboration, la mairie, est-ce que vous collaborez déjà à la mairie? La mairie connaît votre existence? C'est pas... Non, pour le moment, la mairie ne connaît pas encore notre existence. Mmh. Puisque, je me dis, quand on commence une activité, ouais. on commence d'abord par le bas. Mmh. On ne commence pas par, par le haut. Justement. Si déjà, au départ, je ne veux pas toquer la porte de la mairie, je crois, mmh. que, je crois bien que je n'aurais pas le résultat est compté. Justement, je comprends qu'on soit en phase, on peut même dire phase de test en fait. Oui, oui. Il faudrait que l'activité marche pour qu'on puisse dire non, on peut euh, légaliser la chose en fait. C'est ça. Bon, moi quand je disais mairie, ce n'est pas pour demander si vous, euh, vous aviez déjà payé vos papiers, non. C'est me rassurer si, euh, par exemple, parce que c'est la voie peut-être autorisée, est-ce que vous allez aller vers la mairie disant que, aidez-nous à permettre aux populations de nous euh, envoyer des bouteilles non, non. Okay. Pour le moment, non. Mm -hmm. oui, je vous ai dit. Nous, on, on, on voudrait commencer par le bas ouais. Puisque si vous, si vous commencez une activité, vous partez déjà de demander de l'air. De... Mm -hmm. Je crois que ça serait ça sera mal vu. Ouais. Déjà, on va dire, mais pourquoi il ne pas travailler à, à, ses propres, à ses propres frais mm -hmm. bien, On va dire non, il veut, il veut bénéficier bien de tout ça. Mieux commencer par le bas étant seul, col, euh, collecter seul. Mm -hmm. Maintenant, dans le temps, quand, quand il y aura de l'influence, mm -hmm. je me suis je me dis peut-être cette mairie-là, ou bien cette grosse tête-là, viendront vers nous. Mm -hmm. Là, maintenant, on aura peut-être... Euh, euh, une partenariat gagnant gagnant. Ok. Voilà, je je vois les bouteilles, la bouteille à gaz là. Oui, oui. Nous sommes euh, en train de faire quoi Nous sommes Nous sommes là en train de de faire euh, de fondre ces plastiques. Mm. Oui, oui. Nous sommes en train de les fondre à travers du gaz. Mais c'est pas pas seulement avec du gaz qu'on peut travailler. On peut travailler aussi avec des feux du bois. Mm. Oui. Donc chacun fait à sa. Mm. Ta... Entre feu de bois et euh, bouteille à gaz quel, ou de gaz, quel est plus économique Bon. Ce que je pourrais dire, c'est que les deux sont économiques puisque mm. chacun trouve son compte, peut-être, au milieu. Ça dépend aussi du milieu dans lequel on se trouve. Mm. Peut-être, je me dis, dans la ville de Douala, mm. le gaz est plus approprié ouais. que le bois puisque si vous voulez utiliser du, le, le, le bois pour pouvoir faire cela, il mm. faudra passer la commande et tout, et tout. et Avec tout ce que nous connaissons, que la ville de Douala, il n'y a plus de bois, ce serait difficile. Mieux, or à côté de nous, il y a des quincailleries qui vendent des gaz, il y a des stations service, ouais. mieux en procurer et travailler. Si peut-être nous étions dans les, dans les zones rural, rural. Mmh. nous pourrons utiliser du bois pour faire, pour réaliser nos, nos, nos, notre œuvre. Notre... Mmh. Oui, oui, on est en train de mettre je ne sais pas quel produit, c'est l'huile de frein, c'est l'huile d'arachide, là c'était pour préparer les moules je pense. Oui, on est en train d'huiler les moules, puisque mmh. si le, le moule n'est pas huilé, mmh. quand on mettra de, la pâte, dans le, dans le moule mmh. ça ne sortira pas ça, ça va se coller ouais. maintenant qu'on quand quand on huile le, le moule mmh. quand on va le mettre vous allez voir qu'en en, sautant ça, ouais. ça va sortir sans problème ça va sortir sans problème nous en tant que quand on rentre dans l'atelier on voit du sable on voit les machines on voit les moules Euh, voilà, nous sommes presque parvenus au thème de l'émission. Est-ce euh, qu'il y a euh, un message ou des personnes à, à qui vous devez faire big up Oui, je voulais faire big up euh, à un grand frère qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup dit de, de, que la persévérance paye. Particulièrement, je veux que grâce à lui que je suis, aujourd que je suis ici aujourd'hui, euh, il s'agit de M. Kamsuru Pierre. Mm -hmm. Je voulais aussi faire un big up à ma famille qui m'a soutenu et qui me soutient toujours dans mes, dans mes projets. Parce que pour le moment, au début, au début, comme je vous ai dit, ce n'est pas du tout facile. Ouais. Si vous n'êtes pas le soutien de la famille, vous risquerez de ne pas vous en sortir. Mm -hmm. Oui, oui Autre mot de fin Je voudrais dire merci à vous, les médias, puisque vous êtes l'une des premiers médias à, vouloir, à devoir passer dans notre atelier ici à Bepanda. Mm -hmm. Et dit à, à, à nos chers clients, s'ils le veulent... Les pavés écologiques comme comme je, je l'appelle tantôt qu'ils peuvent passer la commande au 650 mmh. 43 59 50 mmh. mon whatsapp mmh. et ils partent ils partent sur il part sur la page Facebook recyclage mmh. ils trouveront ils auront beaucoup de choses à découvrir là-bas okay. <coughs> donc merci c'est fut un très grand plaisir on vous souhaite euh, bonne suite ou bonne continuité dans votre activité c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie Mesdames et Messieurs, c'est pu être un grand plaisir de nous rendre dans cet atelier de Montezéphiron, question de découvrir euh, ses œuvres qui parlent assez fort. Euh, je vais dire l'homme en question n'est pas assez parleur, mais ses œuvres parlent très haut. Mesdames et Messieurs, euh, il nous a démontré qu'à partir euh, des bio-dégradables, euh, on pourrait avoir quelque chose de formidable qui sont bien sûr les l'étardé. N'hésitez pas à vous rendre sur sa page euh, découvrir. Euh, ses prouesses ou encore son talent n'était pas à répandre aussi autour de vous la découverte que vous avez faite pour YouTube concernant euh, la fabrication des pavés via les biodégradables. à très bientôt pour une autre édition de votre émission Ranka sur MyFK TV. On est ensemble.